Oui Alors, comme ça, il y a trop tout dans Smash, hein? Eh bah, ben, tiens, tiens, je vais te donner un Smash. arc! Waouh! Oh là là! Comme c'est original, dit donc! Oh. Euh, attendez! Attendez, attendez, là, on est d'accord? Cette scène a beaucoup trop de potentiel! Metroid Prime 4! Oh. SODOMI Surprise! Ah Chocolatine. Ah Abonne-toi à la chaîne de l'Oxiv! Ireka ah no Ken, Seima no Koseki, Souen no Kiseki, Akatsuki no Megami, Shin. Ibanjoul, j'y m'appelle Logi. J'fais des trucs un peu malsains, mets une ville assassin. Voici mon doigt. Wouah, des nouveaux DLC! Faites-moi pas chier sur Twitter, j'ai déjà choisi. A4 Ou sinon... A4. Juste à mon avis, ce qui a le plus hypé les gens, c'est lui, c'est ouais. ça, et euh, je sais pas trop où il est, voilà. Oui. La et vidéo il est, il est vous terminée, c'est important vous de s'abonner.